Demande 43 Le combat intérieur et héroïsme. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimé. Béni soit notre amour. Béni soit ce qui est. À la fois une chose, son inverse et tous les possibles. Béni soit ce havre de connaissance. Béni soit le libre choix, afin de goûter et découvrir par soi-même ce qui est durable et vrai, de ce qui est vil et sans valeur. C'est la guerre sainte, le saint combat intérieur. Duquel je dois sortir vainqueur en héros Héroïsme de celui qui se relève Héroïsme de celui qui refuse ce qui lui fait du tort Héroïsme de persévérance Au milieu de tant de mensonges et de vaines tentations Qui avilissent et détruisent Héroïsme de celui qui choisit la paix et l'amour plutôt que la facilité de l'esprit de tromperie et de domination. Béni sois-tu de nous permettre à chacun de nous édifier selon notre singularité, notre rythme et nos désirs profonds. Béni sois-tu, liberté chérie, afin que chacun puisse, au plus près de ses propres besoins, accomplir son être éternel vertueusement. Béni sois tu infiniment et pour l'éternité. Merci.